Bonsoir la famille, avec plaisir d'entrer de la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Comment ba la une grand ravine à Tiboah. <laughs> faut dire bien que après la mort patate ben dire c'est presque une page qui tournait mais écoutez. pi faut bandi une grand ravine en pile dans village tout. Mettez photo patate sous profil, placardé photo, vidéo patate sous statut parce que c'est un grand soldat. Parce que depuis qu'on a fait partie team ascenseur, eh bien, écoutez, c'est un grand soldat. Eh bien, ne ne dis à la, pas plus. Mais écoutez, selon des informations qui me sont parvenues, eh bien, il faut dire que y bah, a été raid hier soir au niveau de grand ravine à Parce que tu as a un affrontement en 21 ans, il bah, raid en pile. En pile, il bah, faut chanter. Mais il faut dire que pour l'instant, on est en train de, capable de compiler des infos pour savoir, ben, est-ce que y a des morts dans quand grand ravine ou bien dans le tibois. Mais il y a un premier élément d'information qui arrive, jeune, moins, qui t'a fait comprendre que, eh bien, grand ravine, tabaye, tibois, mort. Moi, je mets ça au conditionnel. Je vais chercher plus d'informations toujours pour nous. Tenez bien. Nous sommes, j'aime te dire que l'information, l'autre d'informations, c'est un bagage où le prend avec pincette autant d'informations hein? ça peut même faire la une de l'actualité mais qu'est-ce qu'on fait ou balancer information hein? et puis vous faites tout ce qu'on est pour aller à la source pour capable confirmer je me rappelle que dans l'émission matin débat tu a un citoyen qui dit que Titerios prend balle Titerios cocobé sur une chaise roulante et moi je déjà fait une émission pour me dire que je peux pas fait foi à qu'information si là Ok, parce que moi, je mets des drones en lait. Et puis, d'après toutes les moins moi, c'est pas ta vie. Attendez bien. Gagnez dans le langage réseaux sociaux mettez des en lait. Parce que, comme je vous bien hier soir, moins je un 11 qui fait jeune plusieurs photos titerios Et m'a météo pour nous, pour nous carrer. Mais écoutez, c'est des photos que Titerios t'a voyé Bah yon proche. Li. On t'y l'a dit apparemment. Mais nous mais même connaît. Entenne nous loin. Nous jouons des photos. Et nous faisons part de photos yo parce que ce sont des photos très très très récentes. Mettez drone en dans l'air. Parce que hier soir, déjà posté en photo pour me dire que, écoutez, je vais venir sous dossier Titerios là. Parce que. Ça c'est photo missie, photo récente-li. Lord mette drone en l'air, ça pa vle dit que on don drone nous voyez sous tête côté bandiyaé ou bien moun w ap chercher information en yé. C'est un thème. Ça vle dit tout simplement enquêter parce que hier soir moi que des un piles de débat sur là des gens qui disent ben elle Pod ça pa image drone. Mais non, lors ou voyez le drone en l'air. Ça pa vle dit que vous voyez drone en l'air tout bon ça vle dit c'est un sorte d'enquête que vous menez approfondie et puis vous venez avec un maximum d'informations. Mettez-vous dans l'air, sur sous question de Titerios, ça veut dire Moi, je enquête, moi, je une photo et puis Titerios, pas gagné rien. Est-ce que nous comprenons Mais question, moi, je posé tête, mais pour qui ça, monsieur, entre tête li Est-ce que nous comprenons Donc, monsieur, oui, monsieur, sous bel canapé là, mais moi, je me suis dit, pour qui ça, yon, depuis que vous avez un bandit, vous décidé de grimoire comme ça. Monsieur, bon, mon qui, qu les gens qui connaissent bien, est-ce que son. Ou, zim, pas koné, ki bo kote misi parce que, m'toujou, je dis, non, sam, pas spécialiste, dans za zam. Ok? Pas spécialiste, nan za zam. Mais écoutez Titerios la, a ve Titerios, Titerios a ve nek tout et puis, nege yo même, y'a a enjoy yo. Tcha tcha, j'ai eu la, monsieur. Et, parce que, première vidéo que, nou te de Titerios, c'est pendant le tchita et puis le te gen plusieurs zam bo kote, il ta fait éloge pour zam li et puis, euh, deuxièmement, nous avons parlé de la première série euh, batailles, de batailles entre Grand Ravine, Village de Dieu et Tibois. Alors, nous avons dit que nous avons travaillé M30. Et puis, depuis ça, nous avons dit presque à chaque moment les nous M30 nous monsieur qui est dans la base Thibwa, et bien, puis, de Tibois. Eh bien, Titerios, Monsieur avons posé. Nous avons Bon, euh, je vais quitter nous avec euh, deux vidéos. De On dit que, dans le pays d'Haïti, les conseil de monde, là fait une discussion. Si discussion, êtes capable de passer à un kilomètre de monde. ça y a fort bien. Il y Il y de un kilomètre de pas pas entrer dans un bif. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous capable de entrer dans un gel et vous êtes capable de dire Satan à Lucifer. Et c'est la même chose. comprenez bien? Je ne j'ai dit à l'âme, capable de gagner une bataille. C'est une bataille triangulaire. Il y a Fednel Monchéri, ancien directeur général, ministère intérieur, collectivité territoriale. Il y a Pierre Espérance, qui est même dans RNDDH. Et puis, les deux autres collègues de. Comment, parti politique, ça a réglé encore. J'oublie. Timothée Roni et puis Biron Odige. Qui est-ce qui passé? Fednel Monchéri a fait certaines révélations autour de Pierre Espérance. Mais Fednel descend bas pour être capable, en quelque sorte, minimiser ou bien blaser Pierre Espérance, disant que, ah, monsieur, t'es volé, un bête, ensemble avec ton tonton, il les tonton, on là, c'est monsieur qui tape qu'à les Bon, politicien, pour nous descendre dans un niveau ça, nous n'en avons pas en pile, monsieur. Et puis, Pierre Espérance lui-même profiter pour répondre, Fednel mon chéri, et lancer des flèches, dans le camp tête chargée. Ou Avin fait une autre conférence pour la presse encore en parlant de Fednel mon chéri, pour dire que Meki espère espérancier et Timothé Oni les Pierre Espérance dit que là pour recevoir menace, eh bien, toute équipe l'a ta loi, Timothé Yuri La Tortue, eh Biron on DJ, tant d'autres militants. Et puis, s'entendez à là, Fednel ben, a une autre conférence. Il tape Oni Timothé. Oni Timothé, c'est qui tape chercher gang pour aller tout le monde il est impliqué dans casser banque Bref, un pile parole. Il semblerait que Fednel mon chéri a piqué au vif l'orgueil de Ronnie Timothée. Ou bien Fednel mon chéri aurait tenté de toucher là où ça fait mal. Timothée n'est pas d'accord, Timothée Roni dit qu'il prend la justice. Et dans ce sens-là, on a bien vite. Ronnie Timothée, ensuite, Bion Odigé qui eux-mêmes tapent pas les consacres. Nous saluons la presse parler, écrit, télévisé, et médias en ligne. Qui répondent présent dans la conférence pour la presse. Le Parti sociopolitique de Haïti a fait une conférence de presse ce matin. Pas pour répondre à pour nous répondre délinquant, mais c'est plutôt pour nous dire si nous avons réponse, c'est parce que la police, la justice, pas fait travail. Il y a gens qui sont impliqué dans le massacre qui a causé 71 personnes perdu la vie. Sans compter Timoun, Femancet, Kay qui boule, Bizis qui boule, Machine qui boule, Vie gaspillée. Et je dis à nous, il y a plusieurs rapports qui sont sortis Famille, Parmi Rapport, rapport Buni, Rapport RNDDH et Rapport DCPJ. Tous les trois rapports, ça y indexé Fédel, mon chéri, comme criminel, comme auteur intellectuel et participez tout assassinat mountain c'est bien dommage un criminel comme ça a marché attaquer mountain sale image mountain alors que lui même il va quoi mais c'est un dit matin là moi on m'a toujours dit une personnalité mountain c'est un peu comme il femme moum. son train de faire bien sûr il n'y a pas qu'il va qu'un bon sale image mountain il y a plus que 20 ans depuis ma fête politique active dans le pays je ne sais pas si la monde non. Non Je ne sais pas problème manger. Je ne sais pas manger dans le café. Pour les gens qui connaissent bien. Je ne un machin de manger. Je ne sais pas commenter sur ça. Deuxième bagaille, je dis. Papa, je te papa, je l'armée parce qu'il a Parce qu'il à un pour la Pour je dit monsieur. Papa, son pensionnel, il a dit dans pension. Il a tout pensionnel. Il dit que ça bon, fausse information. Deuxième chose, monsieur dit papa est dans 85, période il a de n'y a pas de gang. Il pas de question papa, gang. Il gang. Il n'y a pas de gang. comme ça monsieur a dit que je candidat sous Effectivement, je candidat belé mais vous êtes d'accord, Timothée, vous c'est maïs. Et faut Moi-même, je remis, est Ça veut dire que je ne pouvez pas dire que vous dire que vous ne dire vous êtes d'accord avec vous ne pas vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas vous, vous. vous, vous. lutter. Si nous même prison pendant deux fois, nous vous pendant plusieurs fois, nous, vous ne pouvez pas nous avons tout ça, nous nous sommes pas d'immunité immunité. Nous pas quitté nous, nous avons Donc, nous passons sur ça. Nous avons dossier sur le banque C'est extrêmement important. Nous sommes fait première fois que nous avons attaquer le dossier sur le banque C'était sur la radio, la télévision, dans le journal Grand Boulevard. Et là, ça avons pris un téléphone, nous avons fait radio dit Oui, dans dossier sur la banque, -tout. Tout le là, Seul bagage pour Monsieur nous toute fait a une caméra. Et toute caméra banque ça a eu le serveur la dedans Ça veut dire mémoire, caméra. Donc n'importe qui entre dans une banque, elle fait un ZAC ou bien elle fait une transaction. Dans la logique, il y a quoi Ça c'est pour eux. Mais deuxième chose que je dis, monsieur, le directeur général, de l'intérieur elle a fait accusation. Et le est dans opposition qui a à Jovenel qui a à Maté. Je dis, monsieur, ou pas le directeur général ministre de l'intérieur, ou vous vous dossier comme ça contre Timotez a fait des pouvoir et vous Bon même si vous avez place de FEDDL mon chéri, vous directeur général, ministère intérieur, vous est une opposition pour attaquer pouvoir. Vous avez un directeur pas vous a attaqué. Vous avez point boule qui vous pas attaqué. Vous avez un Et l'homme vous dit, je porter plainte contre Fidel mon chéri. FEDDL tout de suite après Et il m'a dit de vous avez un petit rencontre. Je me disais que c'était un citoyen haïtien. Je suis un Et Je suis dit que c'était un Je suis dit que c'était un citoyen Je suis un Je suis dans un citoyen Je suis dit que Je me suis dit que c'était la Je suis que un Je suis un citoyen haïtien Je suis un tu as dit que Timoteur, il n'y a quitté Et il y a un ghetto, mieux n'y a Il y a un ghetto ça. Et puis y a parlé, il y a dit que cadeau 5 visas. Pour la vérité pour l'histoire de l'Hotel Mariotte. Il bon ma ma y dit monsieur Comment on va avoir 5 visas? je y a dit que Timoteur, 5 visas. Il y a eu 5 visas. Heureusement pour a on 5 visas. Heureusement, Timoteur, il y 5 visas. Et malheureusement pour monsieur, eh bien, tout le monde, il le visa. Il n'est pas de visa. Il ça. Eh bien, tout le monde, non seulement il visa, mais Fedel, mon chéri, il le visa. Il dit que Fedel est machin visa. Et c'est pour ça qu'il visa. Fedel n'est pas capable de attaquer L'autre de Il que je demande pardon, pas Mais y un plainte. Et ceci m'a fait ça, devant le à tout avocat, je n'ai pas parlé avec déjà, pour monsieur Vinbay, preuve, côté Timoteo, vous avez cassé banque. Et si monsieur n'a pas qu'à baisser preuve là, pas qu'on ait sa privatisation. Mais c'est ça que je connais moi-même, je suis déterminé pour faire respecter le Parce que j'ai plus que 20 ans de mafia politique dans le pays, là, monde va même sa l'image. Non, jamais, non, voler, jamais. Et pour nous, nous avons plein de journalistes qui nous ont bêlé avec est Timothy Roni n'a jamais participé dans rien louche. Et où est sous-pouvoir, on pouvez avoir un dossier Et puis c'est que vous pouvez un dossier pour attaquer. bon Comme vous n'en avez pas les pouvoir. nous songez depuis février ou août 2019, Fidel Moscheri fait mes cafés. Je dis à Fidel est-ce que c'est pour pouvoir qui l'a, Est-ce que c'est pour pouvoir qui l'a, qui fait la chita, ça fait la quatrième conférence de presse. DCPJ absent, la justice absent. Dü... Eure... Mais, de mais. Pas votre route, votre cheque, vous pas comprendre? Pas la pouille, pas la pouille un seul bon. Je dis à qui force côté. C'était moi même qui était un mandat d'amener de là Les ça me tombe bas code longtemps. Faut dire encore maintenant là. Faut ne pas oublier, on était arrêté fait dans mon chéri sous la lune. Avec un paquet de plaque, service l'état et plaque privée dans machine Et dans seul la nuit où était arrêté monsieur trois cas kidnapping qui fait dans l'air métropolitaine. on fait sous la lune. Deuxième bagarre nous doit connaître. C'est non fait d'un jour. Fédel Mon chéri c'est un chef base caché du Même si, n'a a caché du fait dans la ville là. Mais quand on est Timothée, c'est une nous n'y pas de faire. Ils sont géants. Vous employé BNC. Vous avez kidnappé 1er septembre 2021. Si Fédel Mon chéri voulait dire qui est, qui base qui fait, il y Moi-même la valeur. Moi je plus, rendez-vous à casser pour vendredi, pour mal porter plainte pour monsieur, par exemple, je à la preuve que Timothée Ronnie sont son cassette banque. Et monsieur vient la preuve, je vais garantir je vais accepter son volet. Et je pas accepter tout pour me faire entrer dans la vie politique du pays d'Haïti. Et si monsieur pas qu'à prouvé ça tout, ah mon cher, dit, Vous pouvez me dit la Guinée nous va aller. Je vais même quitter la Guinée ensemble avec monsieur, parce que moi, Ronnie, c'est pour moi que a fait ça. Mais pas pour moi. Donc, n'importe quelqu'un qui attaque, attaqué même je vais m'a répondu. Je finis pour me dire il y a informations qui Comme quoi, M. Monsieur connivence avec les gens dans le Et comme quoi, il y a une femme dans le qui bloquait tout mandat pour le CPJ pas arriver sous lui, qui bloquait tout mandat pour la justice pas arriver sous lui. Donc, vais faire une enquête pour nous connaître qui est ça. Dernier bagaille, m'a dit, ou filinette. Ou en moué? L'orgue t'y monte ou ni komade, c'est pi bon adversaire. gè. Mais l'orgue t'y monte ou ni c'est pi mauvais adversaire. so gè. Fidèle mon chéri, ou frappe mouvé pot la. Moué m'a dit merci à tous amis qui commentaient, qui discutaient, qui disaient ça, par exemple. Et féliciter félicité tout journaliste. Qui vient là, vient tendre son cloche pas, Moi-même, je me dis Oué vole, c'est yon coupé. Criminel, c'est yon coup caché. Assassin, c'est yon coup caché. Si mon dévon n'y a pas de sang, de campé dans le sang, aucun, aucun monde. Et je me dis Ou pas seulement impliqué dans le massacre la saline, mais impliqué dans le massacre de tout, Et je dis à moi, je ne vais pas attaquer bien expérience à grande vitesse. Mais je ma me rapport qui fait contre vous, c'est pas RNDDH seulement qui fait. Pourquoi ne pas attaquer tout? Pour qui ne pas attaquer DCPJ qui fait même rapport Je dis à vous, Pas la force côté. Nous Et comme si nous pas de parce qu'on connaît pas de nous, nous de de nous, nous avons besoin de nous, de de capacité intellectuelle. intellectuellement te permet... de dans cabinet avec Clinton, on ne de de sécurité la nuit, et puis d'ailleurs, pas de sécurité la nuit, pas mentir. sécurité la nuit, pas dans de dans le sécurité président dans un cabinet de la pas dans de de nous ne pas faire Fednel, mon chéri, honneur pour nous, nous faire une actualité pour lui. Et déjà, non Fednel, mon chéri, passer des présentations. Et je veux dire, si Fednel, mon chéri, n'a pas agi comme ça, qu'est-ce qui est responsable? Oui. Il pas attaqué les gens. Moralement, il va chercher les gens pour les détruire dans la société. Mais physiquement, il tout le monde. C'est chance pour nous dans la société. fait ne mon chéri, ce n'est pas un gars qui a tiré le monde dans la rien. anti fait ne mon chéri pour un gars il a matins, il qui a marché le monde dans la rue. Je l'ai fait là, à bouche. Qui est-ce qui va être responsable Alors que dans quatre massacres, dans la Saline, non, fait mon chéri. Il y a un mandat je dis, il faut nous poser des nos questions. Le d'a été mon chéri sous la lui. Jovenel Terré, il te fait libérer. Qui m'a qui a dirigé le CVJ C'est même monde Alors c'est même l'autre Jovenel là qui toujours été là. Donc, directeur des CVJ, par le fait que Jovenel demandait demande libérer pour libérer fait, mon chéri Monsieur vient dans les possibilités pour exécuter mandat de la justice mettre des chéri comme assassin criminel qui participait à massacrer Mounasali. Et nous venons dire avec Fidel. Nous te disons. Non, Déjà. Je dis dire la brésil encore. Les gens qui ont poussé. Vous déjà grillé. Je ne sais pas si tu es plus grillé. Les gens de qui mettent devant, Fais le chita de leur bon côté. Même pour nous faire sur la table, fait le chita de bon leur bon côté. Et là, ça va plus confortable. Et nous, même dans la vie a de nous avons fait le Deuxièmement, je pense que le pays est arrivé dans un stade finalement qui nous a nous politique là il les limites société a à bout de souffle et moun ka pays a à l'aise c'est comme si rien n'était pas du problème dans pays même du tout ça veut dire problème sécurité à résoudre problème manger moun li résoudre problème éducation environnemental li résoudre donc a pas préoccupé de rien et même et puis, l'autre monde qui est en opposition, je me autour est ce que pas une complicité entre pouvoir et en de on conseil des partis politiques, des leaders qui sont en opposition. Raison. Si depuis la date, depuis le 7 juillet, je venais le monde pour beaucoup pas entendre nous en société. Il faut un accord global pour nous résoudre la crise. C'est un bon problème. Oui, il un bon problème. Parce que l'opposition, on groupe dans l'opposition est très à l'aise. Le pouvoir est très à l'aise. Donc, il y a un temps des problèmes. Non. Montrer toujours dans l'opposition. Et puis, il y a des bagages qui ont Si pas bon, baguette, on à dire régler en bas, pour que ça ni pouvoir ni opposition nous partageons un terrain d'entente pour nous dire on finit avec crise c'est haïtien nous nous tous c'est créole nous nous parlons des étrangers dans le temps nous parlons même langue mais qui ce qui a péché nous chita nous unir nous pour nous donner nos solutions avec crise définitivement pour nous assurer nous repartit avec pays pays pays n'est pas capable nous jouons un plus le monde nous nous sommes au niveau du Parti Politique Vivaiti. Nous nous sommes nous-mêmes niveau du Parti Nous ne sommes pas à vivre et nous nous sentons beaucoup à l'aise. Et c'est pour raison ça. Au niveau de la nous continuons à pleurer pour que nous devons atteindre un nationale, Pour que nous devons atteindre un gros chita-palais qui fait avec tout le secteur. Ce n'est pas le monde politique seulement. Nous devons aider tout le secteur de le pays. Ya définitivement nous joindre on terrain d'entente nous dit transition ça n'a pas l'air mais qui genre la véritable transition et mais sous combien de temps et échéances pour dire au fur et à mesure chaque salon pour le faire mais qui l'a fait parce que si c'est pas ça ne pas de garantie on bonjour peuple à la preuve la rue oui. il n'y pas pour ni monde qui est pouvoir il n'y pas pour ni monde qui est l'opposition opposition les papes qu'on est, les gens qui sont dans la société civile, les papes qu'on businessman, peuple les gens qui attaqué tout le monde, parce que les livres qu'ils vont côté, ne sont pas qu'à supporter encore. Donc, pour finir, nous, -nous. nous allons nous demander avec tout le secteur, toute force fort de vie, de nous mettre tête ensemble.